Blizzard a annoncé des changements majeurs qui prendront sur World of Warcraft pour 9.1.5 Qui arrivera d'ici un mois environ Lors des live twitch on m'a beaucoup demandé mon avis dessus De revenir, de lire les patch notes, de, de débriefer un petit peu tout ça Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo On va voir quels sont les changements qu'ils ont prévu pour 9.1.5 Et qu'est-ce que ça va impacter réellement sur le jeu Et évidemment je te donnerai également ma version en moi Et qu'est-ce que j'en pense de tout ça au fil de cette vidéo Bon je vais revenir déjà sur les trucs qui sont effectifs directs et ensuite, on va avancer petit à petit pour aller décortiquer l'ensemble des modifs de 1.5 accroche-toi bien. Petite motif, les stuffs de domination, donc euh, qui sont sur les autres pièces. Par exemple, euh, quand tu es en plaque, tu as le bracelet, euh, le bracelet et les gants que tu peux avoir qui ont, des sets de, euh, qui ont des chasses de domination. Désormais vont également te permettre de débloquer potentiellement le set. Donc, par, exemple, les glands, les... par exemple, les gants te donneront le set 100 les bracelets le set impie et ta légendaire le set frost. Donc il y a également cette notion-là, c'est que ta légendaire n'aura pas de chasse de domination, mais elle te permettra de débloquer également le set de domination. Bon, ça, le but, euh, c'est assez clair, hein, c'est faire de en sorte que tu aies plus facilement ton set de domination si tu ne l'as toujours pas. Alors, ouais, évidemment, ouais, euh, bon, ça arrive tard, euh, tu préféreras avoir ça direct dès le début, parce que des personnes qui ont attendu un mois, un mois et demi à faire le raid toutes les semaines pour réussir à débloquer leur tête impie, par exemple, mais bon, voilà, c'est quand même une bonne modification. J'espère fortement que dans les prochaines versions, quand ils feront des systèmes embarqués, ils penseront directement à augmenter les chances des joueurs de l'avoir et que ce ne sera pas autant RNG based. Mais évidemment, c'est une bonne modification, notamment si par exemple tu as envie de monter un reroll et que tu n'as pas envie de passer un mois et demi à réussir à avoir la bonne pièce parce que bah, si quelqu'un ne te l'échange pas, ça sera galère. Au moins, ça permettra d'avoir plus d'options pour l'obtenir, ce qui est vraiment une bonne chose. Donc évidemment, suivant ton type de revêtement, ça sera... Euh, voilà, tu as ce tableau-là qui fait référence pour savoir. Donc ça c'est effectif à partir de maintenant, donc par exemple au niveau de ta légendaire, ça te fait le bonus Frost si tu as évidemment euh, tes 3 gemmes Frost qui sont mises sur toi. Donc ça, c'est une, une bonne petite modif, euh, évidemment ça arrive un peu tard, mais bon au moins c'est mieux euh, maintenant que jamais. On a également un autre truc qui arrive sur 9.1.5 qui est assez basique donc on va, on va en parler tout de suite c'est le fait que t'es légendaire tu vas pouvoir les daes et ça va te permettre de récupérer ta monnaie donc tes cendres d'âme et euh, tes scories d'âme donc en gros toutes les formes de cendres d'âme que as investi dedans tu vas pouvoir les récupérer ce qui te permet par exemple si t'as une légendaire euh, as monté une première légendaire sur ton war Arm, Kyrian, mais qu'en fait tu t'as envie que de jouer war fury ventir tu peux des récupérer et te monter ta légendaire war fury ventir donc ça par exemple c'est un des cas de figure, ça peut être les stats te conviennent pas, bon bah tu la pètes, tu récupères les monnaies, tu remets. Bon il y, y, y a plusieurs petits défauts à ça, c'est que tu récupères pas l'argent investi, généralement c'est 100, 200, ça, ça peut vite monter en tout cas le prix des légendaires à l'HDV en rang 6. Mais bon, au moins ça te permet d'avoir un moyen supplémentaire pour pouvoir récupérer des cendres d'âme, ce qui est évidemment super important parce qu'on ne peut pas en plus changer les stats sur les légendaires. Bon, J'espère qu'ils qu vont l'ajouter, d'ici là, ils ont encore un mois pour dire attends mec, je te permets de changer les stats de tes légendaires si t'as envie. Ça, ça serait, serait quand même plutôt pas mal, hein, parce que c'est un peu chiant de devoir refaire genre moi sur mon war, j'en ai une en, en avais une en war arm qui est sur l'anneau en hat crit et une autre en hat maîtrise pour l'aspect chier. c'est chiant enfin je veux dire si à un moment tu changes de spé euh, Bon t'as envie de pouvoir changer les stats quoi sans devoir crafter plusieurs équivalents de la même légendaire. Mais bon, c'est une fonctionnalité supplémentaire, donc c'est forcément, forcément positif. Et là, on va commencer à attaquer un nouveau sujet sur la wake -up. Et juste avant ça, je voulais revenir sur un truc. C'est le fait que c'est la première fois où j'ai vraiment l'impression qu'ils font un patch pour les joueurs. Tu sais, à la base, le second blizzard, c'est euh... par les joueurs, pour les joueurs. Okay Et, Et c'est vrai que quand tu dis des changements, d'habitude, c'est pas le ressenti que t'as. Et là, tu sens qu'il n'y a que des trucs pour faire plaisir aux gens. Mais ça, on reviendra un peu plus tard, euh, sur mon avis, de, de là-dessus, mais... Bref, euh, ce qui... Donc, en général, quand on va voir des fonctionnalités, on va se dire, « Ah, c'est cool, tu vois, c'est positif, tu vois, c'est rare de dire, oh, oh non... Euh... » Donc là, ils ont fait des modifs majeurs sur la wake Qu'est-ce que ça veut dire en arrivant sur Shadowlands, vu qu'en gros euh, on avait l'époque BFA avec des big pools et les DK euh, pic qui montent sur les MDI à des millions de dégâts, ils se sont dit, bon, c'est relou que les gens ils fassent l'instance en deux coups, lors des MDI et compagnie, et qu'en gros tu fasses des big pools en full CD et qu'ensuite bah, tu te promènes et tu refais un big pool full CD. Ils étaient pas trop chauds avec ça et ils ont voulu le retirer. Mais ils ont fait un truc ultra bizarre, qui a été quand même forcément bah, beaucoup critiqué, c'est que du coup, ils ont retiré le cap de target sur beaucoup de classes, mais ils en ont laissé sur d'autres. La raison derrière ça, de ce qu'ils racontent, qui est quand même très questionnable, c'est de dire, oui, alors on voulait pas qu'ils fassent des big pools, alors voilà, on a fait ça. Et on a laissé juste de la webcap sur, par exemple, consécration. C'est marrant qu'ils aient sorti consécration parce que c'est clairement pas le sort le plus polémique, hein. on pouvait parler de choc de flamme tu peux parler de séisme, tu peux parler du, euh, du coup, de Searing Nightmare sur les prêtres ombres, donc de tous les trucs qui font des dégâts de porc en A1 cap, ou 20 targets quoi. Mais ils ont choisi de citer consécration, euh, bon, euh, déjà je trouve ça mignon parce que ça a jamais été. Tu t'es jamais dit, oh là là, consécration Uncap cap, c'est fumé Oh là là Oui on oh, voit oui, t'as pas 3 ennemis, hein, tu parles, ouais. Bon, évidemment, ouais, ok, ça fait des dégâts un petit peu, mais enfin, ça a jamais été le cœur du sujet le fait que consécration soit une cap. C'est euh, bah, tous les trucs que tu peux spam et qui ont pas de cooldown, euh, comme le séisme, comme les chocs de flammes et tout le bordel. Et euh, c'est ça qui fait qu'au final tu fais quand même les big pools, c'est juste que tu prends des classes qui font des big pools. Bon bah voilà, enfin je veux dire. Hein. <rire> Donc comme euh, Maledroze qui et compagnie. Bon alors ça c'est encore un petit peu un autre sujet, mais bon, bref. Donc ils ont décidé de, rendre en de faire en sorte que les classes qui étaient target cap le soient moins... Mais le soit quand même. Donc en gros, si tu es target cap avec ta classe, et je vais te parcourir rapidement les modifs, sur les cibles après ton target cap, tes dégâts vont être progressivement réduits. Donc par exemple, si ta classe, elle, elle tape à 5 targets, et que tu as 8 cibles, tu vas quand même toucher la 6ème, tu vas toucher la 7ème, mais un petit peu moins que la 6ème, tu vas toucher la 8ème, mais encore un petit peu moins que la 7ème. L'idée de ça, c'est permettre déjà aux gens qui font du vieux contenu de pouvoir le faire plus facilement, parce que c'est vrai que quand c'est Target Cap, bah, c'est plus long, alors que là, au moins, bah si t'en touches 10, bah, tu vas en toucher 10 et tu vas tous les tuer, parce que les dégâts, ils sont insane. Ça permet également, aux classes qui sont Target Cap, de se débrouiller un petit peu mieux en zone, par exemple, euh, on va te donner un exemple très simple, le Paladin, Rétribution, Hispam, Tempête Divine en zone, ça va là, voilà, hein et ben, sa tempête divine, désormais, elle va quand même pouvoir toucher le 6ème, le 7ème, le 8ème pour des dégâts. Je sais pas exactement combien, j'imagine que eux, pas forcément non plus. C'est en cours d'étude, mais en tout cas, c'est le cas pour un petit peu toutes les classes. Donc, par exemple, en BM, en matière, voilà, en BM ou en précis, multishot, bisclive, etc. Donc là, tes trucs, euh, enchaînement bestial, les trucs qui font des dégâts de zone de base... Ça va également toucher plus de cibles. On a également le cas sur le. Bon, barrage, tu joues jamais. Mais le tir explosif, euh, le multi-shot, euh, tu enfin, tous ces trucs-là. L'orbe gelée en match frost, euh, les, bah, surtout les corps à corps. Hein, donc là, ça va être la tempête. Euh, ça va être la tempête de couteau euh, du, euh, du Rogassa. Ça va être son dot de zone. Ça va être euh, la poudre, euh, la tempête de shuriken du voleur finesse. Donc tous ces trucs-là, comme par exemple. Bah, tiens, voilà, par exemple. Tourbillon en, en, en guerrier, euh, tourbillon en guerrier tourbillon en guerrier fury ou en guerrier tout court en spé arm le fait d'avoir la tempête de l'âme la tempête de l'âme également en spé furie, enfin tous ces trucs là donc les talents et compagnie ça va également toucher plus de cibles et ce sera un peu moins target cap donc ça l'est toujours c'est juste que ça va réduire sur les cibles supplémentaires Qu'est-ce que ça va changer réellement Je ne sais pas exactement. Il faut voir si à partir de par exemple la 6ème cible, t'es déjà à 40% des dégâts, à 30%, ou t'es à 80%, j'en sais trop rien. Ça, il va falloir aller sur le PTR, il va falloir tester pour savoir exactement. Ce qu'on peut en penser, c'est que de toute façon, à partir du moment où ils avaient mis ce target cap, c'était super questionnable parce que, évidemment, ça faisait en sorte que t'avais certaines classes non capées qui étaient indispensables et beaucoup trop fortes, et, euh, et du coup, tu jouais avec celle-là. Et t'avais des autres classes. <rire> Comme bah, par exemple le DKRP, etc., qui avait perdu de, de sa splendeur depuis qu'il avait été target cap. Alors ça, ça rend pas les classes qui sont target cap nulles, mais généralement elles n'étaient pas forcément plus fortes sur des situations de niche. Par exemple, euh, par exemple le Shamelem sur 4-5 cibles, et pas spécialement tout d'une autre classe qui va être target en 4-5 cibles. Donc bon. <rire> en soi, c'était assez questionnable là-dessus, donc c'est bien. C'est forcément une bonne chose qui permet aux classes qui sont target cap de, de être un petit peu moins Parce que ça va, ça va aider au jeu et ça va rendre un peu plus plaisir de juste te dire Attends il y a 20 monstres je suis en train de faire le gros pool sur la partie faillée de l'autre côté Et je peux en toucher que 5 Bon c'est chiant Là au moins tu pourras en toucher davantage Et ça va être déjà nettement plus cool en dehors de ça, on a des modifications d'équilibrage, alors là je vais pas revenir sur chaque truc Sache que dans l'idée, ils ont pris des trucs qui étaient plus bas, nettement plus bas Les congrégations, les conduits de congrégation qui étaient plus bas Ils les ont EP drastiquement, par exemple dans le cas d'un chevalier de la mort tu vas le jouer majoritairement quasiment tout le temps en Necrolord du coup les EPs sont sur Kyrian, Fae, Vantir ok donc ça c'est les sur souvent sur les conduits hein, les conduits de congrégation qui ont été augmentés par exemple en DH Avar c'était 20tir maintenant tu joues quasiment que euh, Night Fae donc ils ont EP le Ventir. ils ont EP euh, Kyrian, nanana enfin tu vois l'idée en tout cas ils ont EP les trucs à chaque fois qui étaient plus bas par exemple Flight Shot donc le truc Ventir qui est joué sur Chasseur mais uniquement en PVP ça reste quand même un up pour le chasseur en PvP. Mais euh, ça, par exemple, ça, c'était pas bah, si tu joues jamais, 20 tire en PvE. Ça a été EP. Donc voilà, ils ont EP les trucs qui étaient en dessous. Par exemple, le conduit, Necrolord, sur le mage. Bon, bah voilà, les trucs que tu joues jamais, ils l'ont augmenté de 100%. Donc c'est quand même des modifications majeures. Il y a moyen qu'il y ait des changements d'équilibrage et euh, des trucs qui redeviennent méta ou qui se valent désormais avec ces nouveaux changements, à voir. Donc il euh, y a quand même des gros montants, à chaque fois c'est genre de 100, 50, 400%. Tiens, par exemple en paladin, ou Smite, donc le fait d'être necrolord ce que tu joues jamais, ils ont, ils ont augmenté du coup le dégât l'efficacité du conduit, donc c'est 400%, tu vois, c'est énorme 400%. Donc avant, ah bah, peut-être qu'on jouera des paladins, des crawlers, et tout, j'espère en tout cas que ça va leur donner un système d'équilibrage qui est bien plus sympa, et bien plus varié, et que t'as pas juste un build, une congrégation, un truc à jouer, d'autant plus avec les changements de congrégation sur lesquels on va revenir juste après. Donc voilà, il y a eu le cas pour un peu tout, par exemple en voleur, Nightfire, bon tu joues quasiment jamais, ils ont upgrade le de conduit, son efficacité de 50%. Mais ça, pareil, si t'as envie d'être checké, va checker par toi-même. Il y a plein, plein de trucs comme ça, sur le guerrier Fury, par exemple. Le fait d'être en 20 tirs, euh, qui augmente les dégâts de ta condamnation en zone, euh, ton exec en zone. Donc, c'était quasiment jamais joué, ce conduit, ils l'ont augmenté. Ok, ensuite, on arrive sur les motifs. Donc, t'as sûrement déjà vu un passé au, au fur et à mesure des jours. Désormais, les congrégations, tu peux en switch à l'infini ou autant que tu veux. À partir du moment où tu atteins un certain stade de renom, tu peux changer ta congrégation et du coup tu vas récupérer ça sur les autres. Donc ça te permet de pouvoir jouer ta classe et tes différentes spé dans les différents modes de jeu. C'est le truc qui est demandé depuis le premier jour par les joueurs, hein, parce que le fait d'être limité par congrégation, ça veut dire que tu es limité sur une spé et sur un type de contenu. Et si tu as de la chance, tu pourras faire d'autres types de contenu auxquels tu es bien, mais sinon bah, tu es dans le mal. Par exemple, je donne un exemple très simple, en guerrier arme, le fait d'être en faillet bah ça te permet pas d'avoir euh, le, le 20 tir euh, complètement broken euh, sur le fury donc c'est chiant bah tu peux pas jouer en tout cas le, le nouveau fury qu'on voit en ventir et euh, par exemple en pvp bah c'est pas du tout le petit t'as envie d'être tu t'as envie d'être ventir mais t'as pas envie d'être knife donc en fait ça te force sur un personnage ça te force à avoir une spé sur un type de contenu que tu choisis de petit et après euh, tu te débrouilles sur les autres contenus et t'espères que ça marche bien également mais si ça marche pas bien bah t'es un peu dans le mal par exemple, tu ne peux pas faire un euh, pal euh, prot ou un pal heal ventir si tu es un pal red kirion. Ce sont le genre d'exemple auquel tu étais obligé de faire face. Donc ça, ils l'ont changé. Donc évidemment, ça, ça, ça, ça ne peut que faire plaisir aux joueurs. Hein, donc euh, ça, c'est forcément très positif. C'est ultra dommage que ça arrive euh, à, un, an, ouais, un an après la sortie de Shadowlands. De de mais... euh, les conduits d'énergie qui sont retirés. Alors ça, c'était... Ça n'a jamais servi à personne, ça n'a jamais eu aucun intérêt de frustrer et limiter les joueurs au fait de changer tes conduits. Par exemple, si tu, as envie, si tu avais envie de jouer... Imaginons, tu étais War... Fail, Ok T'es War, Fail, Donc, tu vas jouer Nia en mono sur ton aspect arme et sur ton aspect... Euh, et sur ton aspect Fury. Imaginons. Parce que c'est le petit en mono. Bah du coup ça veut dire que t'es obligé de retourner à ta congrégation, rechanger tes conduits, mettre les bons conduits qui vont bien pour. C'est juste trop chiant en fait C'est juste trop trop chiant Et ça a apporté quoi Ça, ça, ça, ça n'apporte rien Tu boudais juste les joueurs dans le temps À attendre que tes énergies reviennent Et si t'avais envie de jouer différentes P Dans différents contenus Si t'avais envie de faire du raid Du MM+, et que tu veux changer tes trucs C'était ultra chiant Moi par exemple je sais qu'en moine carien Ça me pétait les burnes de devoir changer Parce que mon opti mono n'est pas la même que mon opti multi Et de devoir à chaque fois rechanger comme ça Si je veux des paires différentes C'était ultra chiant Sachant que la différence était quand même assez conséquente Bon, euh, ça n'a jamais fait plaisir à personne, je, je n'ai jamais compris pourquoi ils aient pris du temps à développer ça, ça m'a toujours fait tilter, donc c'est évidemment une bonne chose qu'ils la retire. Mais ce qui compte vraiment ici, alors on y reviendra encore plus tard, c'est... Enfin, ah, faut, faut pas faire ça, hein. faut, faut pas brider les joueurs pour aucune raison, c'est pas bon. Hein. Alors oui, c'est bien qu'ils la retirent maintenant, mais faut, faut jamais refaire ça sur le futur, hein. c'est pas bien ça. Hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Pareil, euh, ils ont fait en sorte que si tu finis la campagne de Shadowlands ou les campagnes de Covenant, de Cortia et compagnie sur un personnage, tu as le skip sur tes autres personnages. No kidding Enfin, putain Genre, à quel moment Enfin, genre, moi, j'ai fait la campagne d'effet 6 fois au total euh, sur 9.0. Enfin, ça n'a aucun sens, vraiment aucun. Si tu les, enfin, les gens qui ont déjà fait une campagne ne devraient jamais, sous aucun prétexte, avoir à retaper cette campagne. Jamais Jamais à aucun moment tu remontes un personnage Et tu te retapes cette campagne Ça, ça n'avait aucun sens Alors oui ils l'ont mis en place maintenant C'est une très bonne chose J'espère vraiment pareil Sur la prochaine extension Ils y penseront et qu'ils se disent Attention une campagne c'est chiant Les joueurs on n'a pas envie qu'ils passent leur temps à refaire une campagne à aucun moment Vraiment aucun Tu ne peux pas foutre ça dans les pattes de tes joueurs Tu ne peux pas empêcher tes joueurs de reroll, Ça n'a aucun sens Donc c'est une bonne chose C'est une bonne chose Ce sera déjà plus sympa euh, voilà, donc tu vas également débloquer bah, tout ce qui va avec, donc tu auras des renoms en fait de faire le skip, et tu vas également débloquer le dernier soulbind Ce qui est bah, logique parce que tu skips, évidemment c'est une bonne chose. Par exemple, peu importe ton renom, tu vas pouvoir choper les 20 âmes qui va te permettre de pouvoir monter ta congrégation. Euh, si tu as envie de monter euh, complètement ton sanctuaire de congrégation, bah, désormais tu vas pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Et tu as également une quête répétable qui va te permettre de le faire. Comme ça, si tu as envie de monter à fond ton sanctuaire de congrégation, tu peux. Alors là, c'est de l'ordre du divers. Donc c'est si tu as envie d'aller faire tout ce qui est monture, cosmétique, etc. lié à une congrégation. Désormais tu vas pouvoir le faire beaucoup plus facilement parce que t'as une quête répétable, ce qui est une bonne chose, hein. ça n'avait plus de sens de, sens de... n'avait pas de sens de, de ne pas le faire, hein. on n'était pas... Euh... Il faisait pas d'intérêt de bloquer l'avancée des joueurs euh, au niveau du, de leur sanctuaire de congrégation, quoi. C'est que du lore, c'est du cosmétique, c est... C est, ça n'avait vraiment aucun intérêt de le bloquer, donc euh... c'est évidemment une bonne chose qu'il ait fait. Ensuite, on arrive à un truc qui est très intéressant et c'est bien qu'il le fasse. Donc, euh, ils réutilisent l'ancien contenu, et ils te permettent de refaire de l'ancien contenu, mais pas que via WoW classique. Et par exemple, du coup, ils sont attaqués à Légion, parce qu'ils savent très bien que Légion et les Mythic+, c'est quelque chose que les gens ont super kiffé. Donc, tu as désormais les Time Walking de Légion, mais surtout, tu vas pouvoir les refaire dans des difficultés type MM+, donc tu as désormais accès au max level, au Mythic+, etc., des donjons, et tu vas pouvoir faire les donjons de Légion... Et avoir les mêmes avantages quasiment que de faire les donjons actuels. Donc, par exemple, le fait de faire les donjons Légion, ça va te permettre, Donc bah, déjà, tel que côté Plus et compagnie, mais ça va te permettre de pouvoir avoir les options au niveau de ton coffre hebdomadaire. Donc, si tu fais euh, 1-15 Légion, bah, ça va te monter, ça va te donner euh, ton, euh, ton option 1 sur ton coffre hebdomadaire. Ok Tu as également les mêmes loot en termes d'e-level que ce que tu peux avoir sur les euh, Mythic Plus. Donc, ça, c'est cool. Et tu vas également pouvoir les monter avec tes points de valeur. Donc par exemple, si je fais ton donjon 15, tu auras ton loot qui est l'équivalent de ce si tu avais fait un donjon 15 de Shadowlands, et tu vas également de pouvoir le monter avec tes points de valeur. Cependant, ce que tu auras dans ton coffre hebdomadaire, ce ne sera pas les trucs de Légion, ça sera que les trucs de Shadowlands. Histoire que ce ne soit pas trop broken, ou cas où tu des trucs un petit peu trop OP. Donc tu vas pouvoir choper les mêmes items level que sur Shadowlands, mais il si y a Légion, tu vas pouvoir les upgrader avec tes points de valeur, comme ceux que tu as sur Shadowlands, mais avec Légion. Cependant, ce que tu as dans ton coffre hebdo, ça sera toujours les objets de Shadowland. Évidemment, ça va hyper beaucoup de joueurs de pouvoir refaire ça, et de pouvoir faire les donjons, et de pouvoir t'éclater à faire ça. Ce qui est évidemment une bonne chose, aucune hein. raison de... Ce qui est évidemment, une, forcément une, une bonne chose de pouvoir faire davantage de contenu, et pas juste retaper les mêmes donjons. Hein. C'est également des points que j'avais levé lors de ma vidéo. Alors qu'il y a plein d'anciens contenus qu'on peut remettre au goût du jour dans le contenu actuel de Retail, et pas forcément en disant, attends mec, il si t'as envie de regretter tous les jours, vas-y. Là, c'est quand, quand même une bonne chose. C'est important d'utiliser l'ancien contenu, euh, et de ne pas le laisser mourir comme ça, c'est vraiment une bonne chose. On a également des trucs pour euh, aider les personnes qui veulent farmer euh, des montures et compagnie, comme par exemple au niveau des les îles des expéditions de BFA, qui permettent de débloquer pas mal de trucs, cosmétiques, montures et compagnie. Désormais, tu vas pouvoir les faire en solo et tu n'es pas obligé d'avoir un groupe, parce que sinon bah c'était relou. Donc là, euh, c'est principalement pour les joueurs qui sont euh, qui font de la collection. On a également euh, de l'aide si tu as envie de monter un nouveau personnage donc entre autres le staff d'héritage va être augmenté et tu vas désormais pouvoir euh, l'utiliser également. Sur, euh, sur ton aventure de Shadowlands et compagnie, donc il y a des améliorations au niveau du staff héritage pour remonter à un personnage de zéro. Au niveau de Cortia et Zemo, désormais, quand tu vas re-rentrer dans euh, l'antre au niveau 50, que tu débloques l'accès à Shadowlands, etc., tu vas avoir un skip qui te permet de ne pas tout te retaper la, la partie 50-51 dans l'antre qui est ultra chiant et que tu dû déjà faire sur plein de personnages, tu joues plusieurs personnages. Bon, oui, évidemment, c'était chiant, ça fait longtemps qu'ils auraient dû le mettre, ce skip, hein, parce que se retaper la même chose que t'as déjà fait, à partir du moment où tu l'as déjà fait une fois, il n'y a aucune raison de faire en sorte que les joueurs le refassent une deuxième fois. Ça, c'est basique, ça devrait être tout le temps comme ça, j'espère que ce sera le cas plus tard, tout le temps comme ça, pour les joueurs, vraiment. Mais en tout cas, tu n'auras pas à te retaper toute la partie de l'antre, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, on attaque à la partie PVP. Alors ça, euh, c'est <rire> un combat qui est mené depuis très longtemps, donc c'est bien qu'ils s'y attaquent. Ok, quand tu as un stuff en E-level plus faible Tu vas être scale up Ce qui te permet d'avoir une moins grosse différence Entre les grosses brutasses Et les bébés en <rire> gros, bah ce qui se passe, c'est que si tu ne démarres pas en même temps que tout le monde, tu arrives un petit peu après, ou que tu montes un reroll, ou que tu t'intéresses au PVP qu'après, tu as une trop grosse différence de stuff et tu ne peux rien faire parce que le PVP est déjà assez one shot land. Donc imagine si en plus tu rajoutes 20 à 30% de différence de gear tu ne peux rien faire. Sur certaines classes, genre guerrier contre guerrier... Crois-moi, la différence de stuff, euh, ça, ça fait tout, hein, ça, ça fait une différence beaucoup trop importante. Effectivement, sur un rogue mage, même si t'es très bas scale, tu peux potentiellement te débrouiller, mais sur des classes comme ou Outre, c'est quasiment pas le cas. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, donc avant 9.1.5, 9 que ce soit en PvE ou en PvP, il y a une trop grosse différence de ce que le stuff t'apporte entre le stuff de début de palier et le stuff de fin de palier. Et ça c'est super important, le stuff de début de palier doit être proche du stuff de fin de palier en termes de puissance. C'est à dire que tu dois pas dépasser 20 à 30% de différence de puissance, sinon tu te fais rouler dessus. Tu, tu ne peux rien faire. Par exemple en PVE, pour donner un exemple, alors là on parle de PVP mais avec PVE c'est encore plus clair. On arrive, on a été, tu cime entre 6 et 7K en début d'extension, en fin d'extension tu sims entre... 11 et 13 cas, suivant la classe que tu joues. On est quasiment sur du x2, sur du 100% de différence entre le début et la fin. C'est-à-dire que si tu arrives en retard, ou si tu montes un personnage après, ton personnage est tellement nul, comparé aux autres, que bah, soit tu te fais PL, soit, dans le cas du PVP, tu te fais démolir, tu te fais exploser. Et c'est pas bon ça, il faut que la différence soit plus petite, de façon à ce que, si tu es sur un stuff de début d'extension, tu sois dévalorisé, logique, les autres ont plus de stuff mais que tu puisses quand même jouer, et que ce soit pas à ce point-là. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ultra frustrant pour les joueurs. vraiment important qu'il y, si... qu y ait une disparité qui ne soit pas si importante. Dans le cas, du coup, de notre, euh, de notre PVP, du coup, quand tu auras moins de stuff, ce sera plus sympa. Ils ont également fait un autre truc, c'est que tu as plus de rangs. Donc, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 1950, te permettent de débloquer des améliorations supplémentaires au niveau de ton stuff. OK donc ça, ça permet d'avoir moins de frustration entre les différents caps, parce que sinon tu galères. Passer de 1800 à 2100, quand tu as une trop grosse différence de level, c'est infâme. Et en plus, ça te donne des petits rewards, tu es rival 2, bam, bah voilà, ça fait plaisir, tu es rival 2. Donc ce qui te permet de débloquer plus facilement ton duel donc évidemment ça c'est une bonne chose, faut pas qu'il y ait trop d'écart Donc euh, encore une fois, une bonne chose, bon on en reparle juste après. Street of Fates, donc ça, c'est le campagne euh, Saut du Destin, Fil du Destin, c'est quand tu choisis de faire de 50 à 60, mais que tu refais pas la campagne, et que tu décides de faire l'autre mode. Donc là, ils ont dit, ok, on va débloquer des trucs, donc quand ils font, ils vont pouvoir faire du Torgas, ça va débloquer des Cendres d'âme, ça va leur faire du XP, ils vont pouvoir faire du PVP, ça fera du XP, les joueurs vont pouvoir choper également des renoms, en faisant les objectifs bonus. Bref, le but, c'est que de 50 à 60, tu sois plus proche, une fois que tu es 60, de ce que tu dois atteindre derrière, que d'arriver à vide et de voir tout te retaper Donc évidemment bah, c'est la base hein, parce que, comme dit quand tu achètes un skip tu, tu, tu ne skip quasiment rien et tu as tout à te retaper derrière là au moins quand tu vas faire des 50 à 60 tu vas déjà être un peu plus proche de, de ce qui te manque derrière Alors, il te restera toujours beaucoup de choses à faire mais un petit peu plus proche Ensuite, ils ont fait des trucs en termes d'interface, d'accessibilité. Donc, par exemple, tu vas pouvoir faire shift click et partager ton score mythique plus, ton score PVP. Au niveau de la recherche de groupe, ils ont changé des trucs. Par exemple, au lieu, tu pouvais rentrer 15 pour avoir les donjons qui sont de 14, euh, 14 15, 16. Histoire de, envie de trouver une clé en 15. Désormais, tu vas pouvoir rentrer un chiffre numérique. Par exemple, 5 9, qui va te montrer les clés de 5 à 9. Le, tu vas avoir de base, euh, en fonction de la clé que tu as, tu vas avoir directement les informations qui seront pré-rentrées. Bon, ça c'est. C'est un nice to have mais bon voilà, c'était pas très long Tu vas pouvoir rentrer un score minimum Mythique plus ou PVP donc l'équivalent du score RIO pour les gens qui veulent rechercher Et tu vas pouvoir rentrer un playstyle Donc par exemple si tu veux du big push Si tu veux du chill etc Je pense c'est ce que j'ai compris en tout cas à partir de Ce qu'ils disent là euh, Voilà alors là dessus J'ai beaucoup d'avis Mon avis c'est que le système Est pas bon pour du pick up avec les clés euh, Le jeu t'incite trop à rejoindre des groupes et pas à les créer. Quand tu les crées et que t'es seul, ça met du temps. Et quand tu veux rejoindre un groupe, t'as déjà envie d'aller là où il y a. En tout cas, c'était DPS par exemple. Là où il y a déjà un heal et un tank. Il y a une différence d'offre et de demande qui est monstrueuse sur le jeu. Qui crée un système de frustration où les gens ont l'impression de ne pas être pris parce qu'ils n'ont pas la bonne classe, parce qu'ils n'ont pas le RIO. Ce qui est pas tout à fait faux, mais c'est lié au système et à l'offre et à la demande. Parce qu'effectivement, si t'as 80 demandes, bah. t'as 79 gens qui vont être rejetés et frustrés. Donc il y a plein de choses à faire là-dessus. Vraiment, ah, ce que j'appelle le système de solo queue. Ça, ça honnêtement ça changera rien, Voilà, je veux pas, ça, ça, ça changera rien dans l'expérience de jeu, tu seras toujours aussi frustré d'être un pick-up et tu auras toujours autant de mal et tu seras toujours euh, dans une situation où si tu veux rejoindre un groupe ça va être galère et si tu veux créer ton groupe ça peut être long, mais il faut quand même mieux créer ton groupe, mais si tu rejoins un groupe ça va toujours être galère, euh, ça, ça, ne, ça ne changera pas, ça, voilà, ça. après je comprends ce sont des changements profonds qui demandent du temps et compagnie mais euh, bon... Euh, T'attends pas en tout cas à ce que ça change ton expérience de jeu en solo pour trouver des groupes, que ce soit du raid ou du mythique plus, juste à partir de ça, ça ne change pas grand chose. Et du coup voilà pour le gros des modifications de ce qui compte mettre sur 9.1.5, donc désormais on va arriver dans la partie mon avis, où je vais te donner un peu mon ressenti sur tout ça. Alors déjà, euh, comme dit, en tout début de vidéo, j'ai vraiment l'impression que pour une fois c'est un patch euh, par les joueurs pour les joueurs, genre j'ai l'impression qu'il y a ce ressenti là. Euh, évidemment, ça amène pas mal de questions hein, euh, qui, euh, qui ont été posées massivement euh, ou exprimées massivement euh, au niveau de Twitter, comme euh, tous les commentaires de euh, "ouais, mais ça arrive trop tard, ça arrive trop tard, ça arrive trop tard, ça arrive trop tard, ça arrive trop tard". Euh, vous avez eu les infos depuis un an. Et effectivement, la plupart, euh, voire tous les tous les motifs qui sont compris là-dedans, c'est des retours qui ont été faits il y a, il y a plus d'un an. Hein. Déjà pendant la bêta de Shadowlands, on leur avait déjà dit euh, "être monospé c'est chiant", on n'avait déjà pas aimé sur BFA. Euh, on veut pas l'être là, les congrégations qui limitent, etc. c'est chiant. Euh, et il y a un côté où. Ok, il y, y a beaucoup beaucoup de joueurs qui se sont barrés. Donc évidemment, ils réagissent. Ok, c'est normal. Euh, ce qui est également l'intérêt premier aussi de se barrer, c'est de dire euh, mec.. Là, maintenant, il euh, y en a marre. Il y en a marre, il faut que tu réagisses, tu vois. C'est comme un couple, tu quittes la personne, c'est à ce moment-là où la personne, elle va se reprendre, tu vois. C'était le but aussi de la manœuvre. Euh, déjà, parce que ça te convient pas, donc faut pas rester dans une situation qui te convient pas personnellement. Mais en plus, du coup, forcément, ça incite un mouvement de réponse. Ce qui me frustre beaucoup là-dedans, c'est que miraculeusement, ils ont trouvé d'un coup les solutions. Genre, ça veut dire qu'en réalité, ils savaient déjà qu'est-ce que les gens attendent. Ils avaient déjà une très très bonne idée de ce que les gens ont besoin et de ce que les gens attendent. Alors on soit clair c'est loin d'être suffisant et de correspondre à un bon game design de jeu c'est à dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit vraiment agréable pour les joueurs notamment tu vois cette partie là là et, et j'ai conscience ça demande du temps de développement ils peuvent pas le faire en, en un jour mais euh, le, le système de Mythic plus en pick up n'est pas bon le système de mythique plus dans de base sur le jeu est vraiment cool c'est une grosse fonctionnalité du jeu mais euh, le fait de devoir taguer tes propres clés de pas avoir de pénalité quand tu quittes les groupes, de devoir monter toi-même tous tes groupes De ne pas avoir de système qui te match automatiquement Le fait que tu sois autant dépendant vu qu'il n'y a pas de système de sélection automatique de ta classe, du I.O. De... etc. De... En fait tout le système, de... le contexte autour de la création et de... du jeu quand tu es pick-up n'est pas bon dans le jeu C'est à dire que si tu n'es pas avec un groupe de potes initial, c'est pas bon Et en fait tu devrais avoir des outils automatisés qui te permettent de te taguer avec des gens et petit à petit les ajouter en ami Et là si tu veux monter des groupes en solo tu le fais mais tu devrais pas galérer comme ça quand t'es en solo, il y, y, y a plein d'aspects comme ça qui, qui sont encore à adresser, qui sont pas bons. L'autre le truc, le truc qui me frustre, c'est que la plupart des changements qu'on a là, c'est juste casser des barrières qu'ils ont eux-mêmes mis et contre lesquelles les gens étaient déjà de base. Tu vois genre, les conduits d'énergie, personne n'a jamais demandé à mettre une limitation sur le fait de pouvoir changer tes intermédiaires, personne. Le, les, les, les congrégations c'était de base ils ont dit de base dans le texte ouais mais faut que tu sois un choix impactant machin mais, mais tu peux pas faire un choix impactant qui est aussi impactant et qui te force à la limite il y, y a des gens ils font un, un match pour du pvp un match pour du pve je veux dire on en est là euh, tu, tu, tu doutes bien que, que en plus quand ils vont refaire un match il va se passer quoi il va se retaper toutes les campagnes, les renoms, les machins je veux dire il y, y a des tonnes de personnes dont probablement toi qui mette cette vidéo qui a passé des tonnes d'heures rien qu'en changeant de congrégation à refaire du donjon héroïque pour faire du renom a aucun moment c'est plaisant de faire ça, hein. vraiment aucun. Et, et tous ces trucs là. Le truc c'est qu'ils ont été installés de base et ça fait vraiment chier parce que euh, là c'est cassé des trucs qu'ils ont installés eux-mêmes et on savait déjà que c'était pas bon. Le Uncap sur les AOE, franchement on a râlé dès le day one, on savait déjà. Euh, attention, mais si tu le fais, fais-le partout. Si tu le fais pas partout, pourquoi Pourquoi le mage il a le droit et pourquoi le chaman il a le droit et. Et je sais pas pourquoi le chasseur il a pas le droit, tu vois. Pourquoi Pourquoi ça crée des, des disparités comme ça je... Je sais pas. Mais. Euh, donc voilà, ça amène beaucoup de questions sur euh, le game design, sur les choix qu'ils ont fait. Alors, quasi tout ce qui là est là-dedans, c'est bien. C'est du gros positif, c'est dans le bon sens, et ça va faire plaisir aux joueurs qui jouent au jeu. Et ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est. En gros, je suis en train de retenir qu'une chose, c'est ça. C'est un très bon patch pour les joueurs, et ça fait plaisir. Et. Le truc, c'est que surtout ce qu'on peut espérer. C'est quand ils vont ajouter des nouveaux trucs, parce que là on, ils cassent des trucs existants, donc c'est beaucoup plus simple de faire des trucs bien Mais c'est quand ils vont ajouter des prochains nouveaux trucs Qu'ils vont vraiment penser aux joueurs et se dire, attends Est-ce qu'on a vraiment envie de ça Est-ce que c'est vraiment là-dessus où on veut bloquer les joueurs Tu vois, genre typiquement des trucs bêtes, mais effectivement le fait de ne pas pouvoir changer les stats de tes légendaires C'est quoi l'intérêt de pas l'avoir permis C'est quoi l'intérêt d'avoir développé les conduits d'énergie plutôt que d'avoir juste permis un truc qui permet de changer tes stats de légendaires enfin, hein, C'est tout con, tu vois ça, ça demande rien, ça, ça aide énormément les joueurs Il euh, y, y a plein de questions comme ça Où t'es en mode euh, J'espère vraiment qu'ils vont prendre les choix pour les joueurs Que les joueurs kiffent le jeu Tu vois genre le truc du PVP c'est ultra bien Parce que évidemment c'est ultra frustrant quand tu démarres plus tard Et de ne pas pouvoir rattraper Il faut un truc qui te permette pas de te faire bully comme ça Et il y a plein de trucs qui sont bien sur le jeu Et il euh, y a également plein de sujets pas traités Mais qui demandent beaucoup plus de temps Tu vois par exemple l'équilibrage en PVP Je peux te sortir 3000 clips en moins de 10 minutes de recherche qui te montre du pvp one shot en une seconde et vraiment en une seconde c'est pas même pas tu peux pas dire ouais mais il a pas mis de cddef quelqu'un qui passe de 100% à 0% par une seule classe en une seconde cddef ou pas c'est pas bon tu devrais pas prendre 50 000. le Monk necrolord avec un proc de shiji par exemple il te one shot n'importe quoi sur un bot de c'est un des 40 millions d'exemples que tu peux avoir le crit et tout en pvp c'est des trucs qui sont ultra questionnables je pense vraiment il faut retirer le crit en pvp tu, tu retires le crit en pvp, tu retires ça sur une autre stat euh, pvp friendly, peu importe Mais il y a des trucs à faire Et par exemple là l'équilibrage pvp il, il est toujours Ok, le pvp c'est dommage parce que moi j'adore le pvp de haut, je le trouve excellent Il est fluide, il est sympa, j'adore les compos, j'adore les DR, j'adore les contrôles, j'adore comment tu dois jouer C'est dommage d'avoir un patch où 10 mois après la sortie de Shadowlands, 11 mois, 12 mois bientôt euh, T'as toujours du one shot et t'as toujours rien qui a été fait pour et t'as des nouvelles vitesses qui peuvent one shot et c'est frappe frustrant C'est des trucs qui me, qui me touchent au cœur Parce que tu sais que les joueurs qui vont jouer Ils vont subir cette expérience là Et que, que c'est pas, pas valorisant tu vois euh, C'est pareil tu vois genre, y a rien pour les rerolls pour les aider avec les ambrosilien Si tu montes un reroll maintenant Et que t'as envie de faire du raid Avoir ton palier 5 Ton set 7, ton 7 de domination en rang 5 ça va te demander énormément de temps Et tant que tu l'as pas tu vas être drastiquement en dessous des mecs Sur les classes c'est entre 2 et 3 4 dps en plus c'est énorme donc ça, tout ça, évidemment c'est pas traité, donc euh, évidemment je vois les côtés pas traités également Alors, tout ça ce sont des étapes dans la bonne direction Ce qu'on peut vraiment espérer, c'est que sur les prochaines extensions et les prochains patchs Quand ils vont ajouter du contenu, le prochain raid par exemple qu'il et tout ça ils le prennent en compte Et, et là, là ils vont te faire un truc Mais j'espère vraiment que c'est genre une vraie, une vraie réaction Pas juste pour sauver les joueurs et sauver le business Mais parce qu'ils croient vraiment que faire du contenu pour les joueurs par les joueurs, c'est vraiment ça qu'il leur faut. J'espère, j'espère vraiment. Sinon, euh, par rapport à moi-même, ce que je vais revenir ou pas Bah... Pff, on verra, mais euh, ça me paraît pas pas suffisant. En vrai, tu veux monter un personnage, certes, tu vas skip les campagnes, mais euh, tu vas quand même être ultra en retard en termes d'anti-gain et compagnie. Euh, le fait d'avoir un personnage égale une classe en 2021, Honnêtement, ça veut dire que dès que tu fais un nouvel personnage, t'as plus tes réputes, t'as plus tes renoms, t'as plus tes stuff, t'as plus rien. Tu dois tout remonter, t'as l'impression de t'éparpiller de ouf. Euh... Le système hors d'alliance aussi, avec 90, 95 guilds hors d'euse qui, qui sont dans le top 100 pour 5 guilds d'alliance. Tiens, on va les mater tout de suite. On va mater ça. Ça aussi, hein, c'est pas bon ça. Les, les serveurs, devoir payer par personnage pour transférer. De race, de serveur être bloqué, bloqué dès le début pour faire du raid mythique avec que les gens de ton serveur. Euh, pff, tous ces trucs-là qui, qui coûtent énormément de gens pour les joueurs. Voilà, bon, du coup là, dans le top 20, on a 2 guildes d'alliance. 4 guilds dans le top 40. 6 guilds dans le top 80. 7, 8, 9. 9 guilds d'alliance dans le top 100, on est battes. 9 guilds d'alliance dans le top 100. Enfin, tu vois, il y, y a un tas de trucs comme ça qui ont pas. Parce que ça, cette ça force, à.. Ça... Déjà, tu peux pas jouer avec des gens qui sont côté alliance, tout le monde passe côté hard, tu perds complètement l'intérêt du hard alliance du début, qui, qui franchement, 16 ans après, n'a plus de sens. Il, il reste beaucoup. Honnêtement, il reste beaucoup à faire pour que le jeu soit vraiment agréable à jouer, et à jouer, tu vois, et soit pas obligatoire. Et des congrégations, par exemple, c'est euh, vraiment bien, hein, tu vas pouvoir jouer ton war, en PvP et en PvE, c'est enfin, trop bien. Avec, euh, sans être euh, pénalisé de le faire, tu vois. Parce que tu pouvais, oui, tu peux, tu peux ne pas être opti, mais euh, c'est pareil, il y a plein d'autres trucs, tu vois. L'équilibrage, ils y ont un peu touché. Qui vont vraiment faire en sorte que les classes et euh, une logique qui n'est pas juste soit forte sur un patch et nulle sur un autre. Forcer les joueurs à switch de classe à chaque patch, s'ils veulent être opti. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a trop de disparités, tu vois. Qui n'ont pas réellement de sens. Et le Hitman, Hitman, c'est normal, ils boostent les autres, mais. Euh, il y a plein de trucs qui sont... Bon là, on est sur les logs de tout et tout, ça veut pas forcément tout dire, mais... Tu euh... quand comme des disparités de malades, hein. là c'est juste sur du, sur du mono. Mais euh... bah espérons, espérons en tout cas que, euh, que, ça, que ça continue de bouger comme ça et tout. Moi, perso, il y a encore pas mal de trucs qui me frustrent et je suis en mode... Euh, ouais, mais enfin franchement, ça va me demander des heures pour faire des trucs pas marrants. Euh, donc ça, ça continue quand même à me questionner Et il y a aussi le côté où je trouve que c'est trop facile De dire attends on a perdu, on a perdu autant de gens D'un coup là on se réveille on va faire du contenu pour les gens Et on va tous revenir euh, C'est facile comme truc Quelque part de dire attends Attends il est revenu il a rechangé Et est-ce que ça va pas être la même, la même chose juste après tu vois J'ai vraiment envie de voir ce que 9.2 a dans le ventre Moi c'est là, là où j'ai des attentes C'est 9.2 et 10.0 quoi. Ça va être la suite des aventures Et pas juste du collectif de patch et c'est là là où ils ont tout à jouer pour moi. En tout cas, on, verra on verra, on verra, on verra. En tout cas, si tu kiffes ça, content, ça va dans le bon sens. Il y a plein de nouveaux trucs qui, qui arrivent. Tu vas pouvoir tester pas mal de choses. Tu vas pouvoir changer tes congrès. Tu vas pouvoir monter quand même plus facilement de nouveaux personnages. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, et puis si t'es un sceptique, bah écoute laisse-toi le temps et on verra de toute façon à 9.2 ou autre, de toute façon je ferai sûrement des vidéos sur les prochains patchs ou autres qui arrivent donc euh, on sera. On suit quand même l'actu même si j'ai euh, si pas joué et que j'ai plus d'abonnement au jeu depuis un petit moment. On suit quand même ce qui se passe, donc voilà, n'hésite pas à dire en tout cas tout ce que t'en penses toi en commentaire, quel est ton ressenti. Est-ce que tu dis bah ouais c'est trop tard, je vais attendre de voir la suite, euh, franchement euh, voilà. Qu Est-ce que tu t'es content Qu'est-ce qu que tu ressens de tout ça N'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.